Bonjour, alors il y a quelques temps je vous avais lu un texte de Helena Barnabé sur euh, pourquoi et comment traverser les tunnels euh, et j'avais fait référence aux constellations. Entre-temps, j'ai assisté à une magnifique constellation que j'ai accompagnée sur une plage de Bretagne. Et j'avais vraiment envie qu'il illustre magnifiquement comment et qu'est-ce que ça fait quand on va traverser euh, la peur de, de, de nos résistances et de nos blocages. J'ai déjà fait quelques vidéos là-dessus, notamment euh, « Que faire quand notre collectif est sclérosé euh, ?». Et ici, c'est dans le même acabit, sauf que c'est pour un projet individuel. Alors, euh, euh, la première chose, c'est que ça s'est fait sur la plage. Donc ça veut dire que euh, consteller dehors, ça donne une autre dimension euh, qui a ses avantages et ses inconvénients. Euh, J'ai encore peu de pratiques dehors, mais je le fais de plus en plus. Il y a d'ailleurs d'autres vidéos qui ramènent à consteller avec des valeurs, avec des arbres. Euh, consteller les valeurs de son collectif avec des arbres Et euh, une autre constellation qui s'est faite dehors euh, Et dans laquelle c'est presque devenu un land art donc, euh... Et puis d'un autre côté, les inconvénients C'est que le champ est vaste euh, Et qu'on se trouve dans un endroit qui n'est pas fermé fatalement euh, et, et donc euh, euh, En tant que constellateur, constellatrice Il y a vraiment un truc vaste à maintenir. Euh, je connais plusieurs constellateurs constellatrices qui vont jamais consteller dehors. Moi, dans mon expérience, euh, et cette expérience-là en était une, ce que j'ai décidé de faire, c'est de m'inspirer de Suzanne Chattard, qui fait des constellations pour collectifs euh, dans les environs de, de Rennes. Elle fait aussi des ateliers sur Paris, etc. Allez voir son site. Suzanne Chattard, euh, elle fait un périmètre et qu'elle détermine avant chaque constellation. Et même si c'est le même périmètre, à chaque fois, elle remarche dessus et elle fait tout le tour. Donc là, on était sur la plage. J'ai demandé au moi, qui est représenté ici, euh, de faire un carré. Euh, et il a marché tout le long euh, pour faire des lignes sur le sable qui délimitaient le champ. Donc ça déjà, ça posait un cadre. Le deuxième truc, c'est que vraiment, je me suis connectée aux éléments. Il y avait du vent, il y avait la mer, le sable. Et je, je, les ai demandé, je leur ai demandé leur bienveillance et leur aide pour m'aider et pour aider toutes les personnes qui étaient dans, dans cette constellation à, à être dans leur vérité et dans leur, ce qui était plus juste et plus équilibré pour eux. Alors, je vous raconte un petit peu euh, qui est qui sur ce plateau. Donc, nous avons le moi qui euh, cherche à rentrer en contact avec ses collaborateurs de manière fluide et avec une abondance financière. Donc, ici, nous avons l'argent. Là, nous avons les collaborateurs, le moi. Et comme c'est un moi que je connais et qui... Euh, euh, est en lien souvent avec son enfant intérieur quand il vient dans les constellations. On a directement mis euh, l'enfant intérieur. Et puis alors, blocage numéro 1, blocage numéro 2 et blocage numéro 3. Euh, on est plus ou moins à la première image. Donc Il y avait, il y a eu d'autres mouvements, mais euh, voilà. Et donc le mois a... Euh, euh, à... Et là, et il y a l'enfant intérieur qui arrive et l'argent qui arrive à côté de lui comme soutien. Et donc pour le moi, c'est encore nouveau parce que ce soutien-là, euh, il n'a pas l'habitude de le voir. Et a priori, euh, il a souvent l'impression euh, qu'il ne demande pas de l'aide et que euh, quand il demande de l'aide, il emmerde les gens. Donc ici, nouveauté, il y avait son enfant intérieur et l'argent qui étaient là. Et l'argent disait, mais c'est mon pote, quoi. Et l'enfant intérieur avait très envie de soutenir l'adulte. Donc là, évidemment, remettre la hiérarchie est très importante. L'enfant, lui, il joue et, et, et il peut apporter beaucoup. Évidemment, il apporte beaucoup à l'adulte dans sa créativité, dans sa joie de vivre, dans ses élans. Et ce n'est pas au petit à prendre soin du grand. C'est le grand qui prend soin du petit. Bon, une fois que ça, ça a été réglé, euh, le, le moi a pu aller visiter sa première peur. Et donc là, avant d'aller visiter la première peur, on a demandé qu'est-ce qui se passait pour le blocage numéro 1. Entre-temps, il y a eu un chien qui est venu... Euh, sur le, sur le, le, dans le champ un golden qui est arrivé sur la plage qui est resté un petit peu et puis qui est reparti et quand euh, le blocage a pris la parole ah non pardon je me trompe le blocage il était comme ça il était vers l'extérieur donc il ne regardait pas le système ce qui voulait dire qu'a priori il était exclu et donc ce blocage a dit plusieurs choses la première il y a énormément de colère en moi et de rage je suis, euh, je suis dans le système et, euh, et je, je suis mais bourrée de colère de violence j'ai envie de tordre le cou à la mouette et j'ai voulu mettre une balle dans la tête du chien évidemment ça chargeait bien ça chargeait bien le champ cette prise de parole et donc du coup j'ai invité le moi à aller voir et à aller rencontrer cette violence le moi savait très bien et avait bien aperçu que cette violence était en lui et qu'il avait cette colère là qui pouvait être présente donc c'était pas du tout facile pour lui et donc il a commencé à marcher, à aller vers. Et là, je l'ai vraiment invité à aller dans son corps. Parce que dans ces cas-là, on peut se dissocier très facilement. En se disant que c'est un exercice, que ce n'est pas bien grave. Ou bien euh, en se réfugiant en tant que petit. Euh, je n'ai pas envie d'aller voir. Non, mais voilà. Et il était mais d'un courage. Le courage, c'est la rage au cœur. Et bien, il avait beaucoup de rage au cœur ce mois. Et il a avancé avancer, avancer pour pouvoir aller rencontrer la violence. Et plus il avançait, et plus la violence à l'intérieur d'elle-même se transformait. Parce qu'évidemment, la violence sentait qu'il y avait tout un chemin parcouru par le moi. Et là, quand le moi était tout prêt, j'ai vraiment invité le moi à pouvoir mettre tout son cœur, tout son écoute, toute son empathie à cette partie de lui-même. Et à ce moment-là, la violence lui a dit « J'aurais vraiment envie que tu me fasses un massage. Ouais. » <rire> Je trouve ça hallucinant. Peut-être que, peut que, je ne sais pas si j'arrive à rendre la puissance du truc en fait. Cette violence était prête à tordre le cou à la mouette et à planter une balle dans la tête du chien. Et le fait que le moi arrive vers lui avec des larmes, avec de la... Oh, toute cette traversée était énorme en termes émotionnels. C'est un mouvement d'âme pour aller rencontrer ce truc-là si radical. Et quand le moi arrive tout près de ce truc radical, le truc radical lui dit « je voudrais bien un massage <rire> ». Et bon, pour l'anecdote, le, le, le représentant de la violence avait très très mal au cou à gauche et euh, le moi n'a pas arrêté de, de se plaindre de cet endroit-là qui était vraiment très très douloureux. Donc voilà, le moi a commencé à faire un massage à la violence. En y mettant de nouveau, c'était vraiment magnifique. Moi, j'étais, je, je, je voyais cette personne qui était qui était en train de d'alchimiser en fait à l'intérieur de lui et de mettre du, du du fluide dans cette dureté et de mettre ce, ce massage dans ses mains. C'était C'était euh, une, une, une reconnexion avec ces euh, très fond et ouais bon j'espère que je rends l'histoire et puis évidemment ce qui devait arriver arriva à votre avis le... la violence s'est retournée et a fait un gros câlin au moi je sais pas si ça se voit voilà un gros câlin et il a dit j'ai Plein d'amour pour toi. Donc évidemment, on ne peut plus à ce moment-là parler de blocage. C'était donc bien des chauds doudous. Euh, C'était donc bien que l'amour la, qui, qui était derrière ce blocage, qui au départ était de la violence. Je rappelle le cadre. L'intention du moi, c'est de pouvoir lever les blocages qui l'empêchent d'aller rencontrer ses collaborateurs. Parce qu'à chaque fois il se prend des murs c'est compliqué il euh, n'y a pas d'abondance financière il est de plus en plus dans une sécurité d'une insécurité euh, financière donc voilà premier blocage levé gros chaud doudou à ce moment là l'autre blocage ici prend la parole et ce blocage là euh, dit euh, moi je ne sais pas ce que je fous là euh, j'ai l'impression que, que j'emmerde tout le monde. Euh, je suis là, euh, pff, au plus loin. Euh, et voilà, j'ai juste l'impression d'être un gros poids, un gros boulet qui emmerde tout le monde. Comment ça arrive au moi bah ouais, évidemment, j'ai tout le temps l'impression d'emmerder les autres quand je demande de l'aide. Pour faire cette constellation... Euh, il a failli ne pas la faire euh, parce qu'il avait de nouveau euh, à la fois en euh, pas vraiment clairement demandé si tout le monde était dispo et en même temps euh, voilà avoir peur de demander parce que peur du refus du rejet ou euh, et puis de faire chier tout le monde quoi donc oui il connaît bien ça donc il a été rencontré cette personne